He took away my speed and shame He gave me a brand new name Turn my life around His glory to begin. I will worship forever This God is too good. Oh, I will worship him, worship him forever, forever, forever, this God is too good. Oh, I will worship Him forever, forever because this God is too good. Oh. forever forever jesus you're too good oh. jesus you're too good, oh. jesus, you're too good oh. jesus god is too good oh this God is too good oh. I do deserve you I do deserve you I will worship you forever love you forever because this God is too good oh. Look what you done for me. Look how you set me free. In your precious blood, Jesus. Vous savez quoi? Nathalie Tchako, je bénis ta dîme au nom de Jésus. Je bénis vos dîmes. Je suis là pour annoncer à quelqu'un que tu as trop pleuré. À l'église, quand on faisait les offrandes, on sait que tu es la pleureuse. Écoute, tu as trop pleuré. C'est fini. Tu as pleuré, tu as s'aimé, tu as jeûné. Tu es dans ta saison où tu vas goûter la bonté de Dieu. Dieu n'est pas là seulement pour les larmes. Hein. C'est le roi d'une reine qui m'a donné la bise aujourd'hui. La reine est venue me voir et me dit que c'est son roi qui m'a donné, donné ça. Et je dis merci Seigneur. Vous avez déjà trop souffert. Dans ta famille, on connaît déjà la pleurnicheuse, pardon. Pardon. Continuez le meeting. Elle pleure toujours. Même à l'église, on connaît déjà que c'est elle là-bas, elle là, là c'est une pleureuse. Je suis là pour vous annoncer aujourd'hui que votre saison de pleurs est finie. Si tu pleures, c'est parce que c'est trop bon. Tu pleures, c'est parce que tu es trop heureuse. Donc, tu n'en reviens pas. Ta saison de semences est finie. Tu as semé jusqu'à ton sac est vide. Et il n'y a plus rien. Tu t'es habitué, habitué. Tu as un peu d'argent, tu as même 10 millions dans le compte. Ça, tu ne sais pas ce que tu as fait avec elle. Je suis là pour t'annoncer ce soir. Que ta saison de pleurs est terminée pour toujours, à jamais, Forever. Dieu est en train de te rappeler de toutes tes aumônes. Tout ce que tu as planté, tu as donné. Tu arrives quelque part et te dit que donne, tu sors de ton pot, ton monnaie, tu donnes. Léna Najer, tu es sage, elle ne réécrit plus ce que tu viens de demander. Sachez respecter quand moi je veux parler ma chose. Tu vas rester contre ce tu vas sentir que la saison où je mangeais les mêmes, le même le tapioca tous les jours là, c'est fini. Parfois, quand je suis de bonne humeur, je prends parfois, une personne en consultation. Hein. Dans les consultations, parfois, je fais. Mais c'est les express. Donc, tu, tu payes 100 euros, tu ne veux pas payer, tu laisses. Je me couche dans mon lit et dors, ça me plaît. Ou bien tu fais le lavage à distance. Ou tu achètes des produits, tu appelles une représentante. Mais si tu veux me parler là, pas tout le monde qui me parle. Voilà. Vous devez rester comme ça, vous comprenez que. Je sais que depuis deux semaines que vous m'écoutez, deux mois, vous attendez qu'un problème sorte, le problème ne vient pas. Je vous dis tous les jours qu'il n'y aura plus de problème dans votre vie. Vous voulez quoi pour comprendre Il vous faut quoi Vous voulez un dessin Il y a un audio là que je voulais vous faire écouter. Mais, euh, c'est dans mon WhatsApp ici là et je ne pense pas qu'il faut connecter. Demain, je vais vous faire écouter ça. Une dame, elle est quittée de l'Europe. Elle est venue se faire soigner chez moi. Ah, Le témoignage que vous voulez entendre. On a fait un voice de 13 minutes ce matin. Ça fait... Cinq jours que je l'ai soignée. Elle avait un mal au pied là. Jacques, elle a glissé sur les escaliers au boulot. Elle travaillait chez BNP Paris, ben, tout comme ça. chez ben, tout comme ça là. Elle a glissé que craquac. cassé un peu son pied là. Mise à pied au boulot, on l'envoie à la maison depuis un an. On ne l'a pas encore payé. Rien du tout. Dans la vision qu'elle a eu son père, je crois que vous avez parlé de cette dame sinon, que depuis que son père était mort, elle ne se connectait pas avec son père. La nuit du jour, elle arrive à dormir dans ma maison. Son père lui dit que le travail, que tu es sur le bon endroit. Que la femme qui a travailler. son père qui est mort. Que la femme qui a travaillée sur toi, c'est C'est le bon travail. Que c'est le nonok. Elle se lève et le père dans le rêve dit que prends le kit fondation pour tes deux frères. Elle a pris fondation et déblocage. C'est dans le rêve que le père a dit, eh, c'est vraiment moi qui ai dit. Elle me dit que dans sa vision qu'elle a eue ce matin à 4h, elle se réveille à 3h avec ça. Elle dit qu'à 3h, sa mère dans sa chambre. Oh, ma fille viens. Le travail que tu allais faire à Douala, ça a marché jusqu'à elle, elle. était contente. Que viens, on prie. Et pas tout ça non pour commencer à prier. Soudainement où elle est tombée seulement en transe. Oh, je ne sais pas. Elle voit, j'apparais. Je vous dis que quand vous faites votre travail spirituel, je suis là. Vous croyez que blague, non Vous croyez que blague, non Je suis là. Elle dit que j'apparais. Si j'avais le voice. Parce que laissé tous mes téléphones au Cameroun, ce tu sais que je vous mettais le voice, vous entendiez ça. Moi, j'aime faire mes choses avec le voice. Peut-être que vous croyez que. Bonsoir, la reine Charlotte. que j'apparais sa grand-mère entre qui est à monter son père qui est aussi mon entre tous ces aïeux là entre ils s'alignent là ils font un cercle le, le vol est long c'est un vol de 13 minutes donc il y a les parties que je vais oublier euh, il y a une partie où on a pris un cercle de lumière j'ai pris un cercle de lumière pour de protection lumière j'ai mis ça autour d'elle, un peu comme une cuvette comme ça. J'ai couvert elle, sa famille. Après une autre partie où euh, les ancêtres et moi, on l'a fait coucher. Son pied, qu'elle était tombée là. Elle dit qu'on a tiré quelque chose. On a retiré un truc, un long truc de son, de son pied. Tiré, tiré, tiré, tiré. Quelque chose sortait, ça sortait, ça sortait, ça sortait. Le pied qui était malade là. Vous pensez que vos accidents sont simples. C'est un peu simple. Vous êtes ton. Après, elle est tout dans l'esprit, elle a une chance de je ne sais pas combien de temps. Elle et moi, je la prends dans l'esprit. Elle lui demande, demande qu'on part où Elle dit qu'on part au village. On est parti chez la deuxième femme de son père. Bonsoir le roi Hugues. Elle dit qu'on est parti chez la deuxième femme de son père. Derrière la case, on a déterré quelque chose. Après, on est parti chez son père, qui est aussi décédé. On a déterré quelque chose. Et elle dit que chez son père, il y avait des liens, des nœuds. On a commencé à défaire. Elle dit que j'ai défait les nœuds. J'ai pris des nœuds là dans la construction de son père. J'ai défait, détaché, détaché, détaché. Détaché, détaché, détaché, détaché. Je pas dire le nombre de témoignages des gens qui sont délivrés que Dieu... Dieu vous montre, il vous dit, et puis vous m'envoyez les messages. Après on est parti dans sa maison en France Toujours dans la vision hein. Et quand le jour où je priais elle la laver Toutes ces choses là On est parti dans sa maison Bénir sa maison Prier sur sa maison Dans sa vision Ses enfants sont restés à l'étranger Elle est venue au Cameroun pour son travail On a trouvé son fils On l'a couvert de sel Dans sa vision Sa fille on l'a couvert d'huile c'est tout moi qui faisais le travail. Moi et les ancêtres. Tous les endroits où on marchait là, c'était moi toujours là, avec les ancêtres. Quand elle va rentrer, je vais prendre le voice, je vais prendre son voice, je vais faire un direct. Je vais mettre le voice, ça va jouer, vous allez écouter. Après, elle dit qu'à un moment. À la fin du voice, après tous les, les, les nœuds qu'on a défaits, les trucs qu'on a déterrés dans sa vision, on est passé dans chaque maison, enlevé, parti même dans maman. Après, elle se voit dans le cercueil, dans sa vision. Elle se voit dans le cercueil. Je suis à côté du cercueil, la regarde. Elle me dit que parle, elle, elle dit dans son cœur, dans le monde de l'esprit, tu ne parles pas. Elle se dit que, me dit alors quelque chose, je n'ai dit, dit rien. Après, elle se dit qu'il faut que je sorte de ce cercueil. Elle s'assoit. Après, elle me regarde que je, je ne dis rien encore. Elle dit qu'elle a sauté, elle est sortie du sécu. Écoutez. Moi-même, j'étais simpleton avant. J'étais simpleton plus plus. J'avais les grades sur ça. J'étais colonel ou caporal ou bien. Vous avez fait commencer à rire. Oh Seigneur! <rire> Il y avait les grades. On bousille ton mariage. On bousille ton business. On bousille tes papiers. Tu es en beng, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de gars. Tu n'as <rire> La totale. La totale. On a attaché les choses. On a mis dans votre concession au village. Te voilà, Mbeng. Kunya, kunya, tout est tous, on refuse, on refuse, tout, tout, tout, tout, on refuse. Tu demandes l'asile, on refuse, tu pars dans notre pays, on refuse, on te refuse pas tout. Warren Landry ne t'amuse pas avec moi. Je te donne ton tu tombé sur Facebook. Tu me comprends non Tu vas d'abord commencer à m'écrire, me stresser. Oh, on a à mon colis. Tu m'écris dimanche soir qu'on a posé ton colis dimanche soir, comment Donc, look out. Pas sur YouTube, tu fouilles dans les poules, les kits. Ça va pas être bloqué. Moi, je bloque facilement sur ma page. Je bloque moi facilement. Je pas les mots de tête. Elle dit qu'elle m'a sorti de son cercueil. Imagine tu viens faire un travail spirituel. Trois jours plus tard, Dieu te fait une vision. Tu vois comment pas dans vos concessions familiales. On détait les choses, on détache, on détache. Toi même à la fin de la vision, tu sors du hum. Il y a une... Elle est venue ici, là, me voir aujourd'hui. Parce... Depuis trois jours que je suis en Côte d'Ivoire, je me repose seulement. Elle me dit. Aujourd'hui, à 4 heures, avant de venir ici, me voir le matin, c'est là, aujourd'hui, là. Dans le sommet, elle a vu la deuxième femme de son père. Avec une de ses anticones qui était la petite soeur de son père. Les deux sont venus dans le rêve, lui fait les problèmes. problème problème. À un moment, elle a... s'est dit qu'elle a qui est venue, dans le rêve, eh. Elle, elle les a les donner les Après, elle a dit que vous allez voir, dans le rêve, les deux okay. femmes sont montées dans la voiture, démarrer La voiture a fait le tonneau, les roues en l'air. Dieu a tenté de vous montrer vos batailles, comment vous avez vaincu. vous aviez les choses qu'on allait mettre en mettant dans les boîtes de mayonnaise attachées, mettre dans la boîte fermée, aller enterrer dans vos concessions au village Dit que sur cinq générations tous les enfants de la famille l'avons souffri il y a une autre qui me dit là c'est un rêve c'est sa, sa cousine qui a fait ce rêve elle me suit, elle dit à sa cousine que prends le sel, tu te laves avec elle dit à sa cousine elle se laver avec le sel. Sa cousine commence à se laver. Sa cousine dit que depuis deux jours, je ne fais que rêver. Je vois dans notre concession, là, la maison de, de grand-mère. Dans la maison de notre grand-mère commune, tu es ma cousine. Ça veut dire qu'on a les mêmes. Ta, ma mère et ta mère sont sœurs. Elles ont la même mère. Dans la concession, là, il y a un grand trou qu'on a creusé. Après, elle me dit qu'il y avait quoi, quoi que dans le trou, là, fait comment, là, il y avait deux femmes dans le rêve, voilà, qui étaient en train de pratiquer dans le trou, là, pour dire que les gens de la famille, là, ne vont pas avancer. Écoutez, il y a beaucoup de choses, quand je vous dis de kit fondation, le kit fondation, là, c'est parce qu'il y a les choses dans vos racines qu'on a mis. Tu fais n'importe comment, tu veux t'élever un peu comme ça, là, pape, tu retombes. Parce que dans ta fondation. Voilà, grâce divine, tu as donné un démon, tu as si appris tes enfants. Eh. Elle dit que les deux, les mm -hmm. deux femmes-là, elles voyaient ce que les femmes-là faisaient. Après, quelqu'un est venu chasser les femmes-là. Les femmes sont parties. Et en partant, elle s'était fâchée. Car tout cas, on a déjà fait ce qu'on est, on est venu faire. On a bloqué tous les enfants de cette famille dans le rêve de sa cousine. Voilà que son travail qu'elle fait depuis là, Dieu est passé par sa cousine. Et quand j'ai vu ici à Côte d'Ivoire, quand j'ai vu les, les, les dames là, ça fait trois semaines que je ne les ai pas vues. L'une d'entre elles, elle était dans des toiles d'araignée là, que. Quand j'ai vu Dieu crier, Dis-moi, quand ton visage brille, tu étais l'ombre de toi-même. Les scènes, la fatigue, le stress. Certains d'entre vous, il y a les cancers de cancer plus plus sur vous. Arthrose plus plus sur vous. Ils attendent seulement que vous mouriez. On attend seulement ta mort. Mais ils ont menti. Ils ont menti. Vous n'avez pas tombé sur ma page par hasard. Le kit Fondation au Cameroun, c'est 50 000. Côte d'Ivoire, c'est peut-être 65 000. Euh, France, c'est encore son autre prix là-bas. Je ne connais pas, c'était 120 euros là-bas. Parce qu'on met les frais d'envoi sur chaque kit qu'on vend. Quand vous êtes tombé sur ma page là, Les démons, là, confirmé. Ils vont lire sur le calendrier des bateaux-femmes. Au Gabon, on poster, on vous envoie ça par transit, là. C'est peut-être 15,000 francs. On ça à te revenir à 60, 000 au Gabon. Tu prends les produits. Voilà, mm. marie, marie Franche Dinsi. Votre problème, c'est que vous allez m'écouter, vous n'allez jamais témoigner. Oh, Dieu t'a monté ta délivrance Quand quelque chose t'arrive Tu dois connaître d'où ça vient Et si tu sais que ça ne vient pas de ma part Je ne viens pas s'y témoigner Tu as compris Dans ça sous. si tu as dans le kit fondation, il y a la partie on utilise l'huile rouge. Il faut utiliser ça. Quand Dieu te donne un témoignage, même si c'est tout petit, hein. As tout à ce là comme ça tu dis hey Seigneur I have come to give you glory I have come to give you honor I to give you hey ah ah ah ah ah baba ah. hey hey yeah hey, hey. Jesus oh so, Jesus oh so, Jesus oh so, Jesus oh so, my Jesus oh so. We will praise your name oh On dit c'est quoi c'est quoi c'est quoi Hey hey uh, On marche dans ça comment C'est ça comment que tu danses comme ça là Hey, Pate, everything you put your hand, go walk, tu dans sa commande, You're up and down, amen. You, uh, uh, uh, uh. Amen. <laughs> My love no go end in shame, amen. Attends, on chercher la chanson, là. Vous pouvez utiliser mes kits sans faire de consultation. Woyok! Oh, je dis ça chaque jour. Attendez, si Facebook coupe la vidéo, si vous, vous supportez seulement, il va mettre Timmy là. On va danser un peu. Prends lui de la cuisine. Hey, hey. Si Facebook coupe, c'est pas moi. Hey. Whoa. Hey. Everything I put my hand. My name go up and does. Good news. Amen. Amen. Amen. Hey. Hey. Amen.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 On n'est Open doors, you said, Go be a Hey, hey, hey, My name go C'est des autres qui continuent en direct. Amen. Amen. Dangote sera mon ami. Dangote sera mon ami. C'est ma copine, mon gars. Rabbi, vous copine, mon gars. Amen, amen, Your life, mon go end in shame Your business, go bring you good. My business, go bring me. Amen, amen. Hé, hé. Laissez. Laissez le goût de ça. Eh. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Mm. You put your hand My name go up and thus. Amen. Amen. A A Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Go walk Recevez le mariage hey. Recevez vos grossesses Construisez vos immeubles. Un hein, jour, vous serai bailleurs. Les bonnes nouvelles vont vous retrouver. Amen. Amen. Go walk. Eh, hey. Long Life. Les étrangers vont te donner la faveur. Best Range Rover Tu vas faroter <rire> Oh my god Dango te sera ton ami Bien sera ton ami Tu sais, il fallait que je danse ce soir. Amen. Amen. Ta vie ne va pas te déla la honte. Ton business va te donner l'argent. Le goût de char. Vous voyez la petite Guinée, c'est... Laissez, n'arrête pas YouTube ici, les, les louanges vont continuer. Ah. Oh, my God. This was good. Mm. Ça chasse un peu la tristesse, là. Vos petites peurs, là, vont sortir. Vos petits esprits qui étaient, là, dans, votre, dans vos... Dans vos petits coins de, de, de vous, là. Hein? Ça va sortir. Oh, le Seigneur est bon. Ma Jacques a bien dit le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Tu me donnes le casier. Tu ne acheté que le dépôt. Hein? Tous vos ancêtres qui étaient ici avec moi, là, ils vous bénissent. Ils vous bénissent. Maintenant, j'ai eu une note un peu plus sérieuse. Le voici, ils veulent vous parler ce soir. En passant, le direct que j'ai fait hier, je crois que c'est hier matin, que les ancêtres vous ont parlé. C'est très puissant. Il y a même mon petit frère qui me dit, mon petit frère a 16 ans, il me crie, il me dit, je ne sais même pas, pas comment j'ai fait pour tomber sur ton direct. Son petit frère. Il me dit J'ai déclaré avec toi. J'ai déclaré. Et puis, il fait dans le message. Et puis, bim Ma mère me donne 10 000. Quand on fait comment pour payer la dîme <rire> J'ai dit que la fin c'est là Oh mm -hmm. Seigneur. Yes, yeah. oh. fait comment pour payer la dîme Que je peux payer la dîme, même si je suis jeune. Il dit C'est bien ça. Les principes spirituels n'ont pas d'âge. Il y a les mères de 35 ans et si vous ne payez pas la dîme. Vos enfants vont vous dépasser. Ils vont devenir plus riches que vous. Ne vous inquiétez pas. Bon, je vais voir si les ancêtres vont parler. Ah. Quand je suis trop heureuse comme ça, c'est que ce n'est pas trop. Ce n'est pas un excès. Parce que ça, c'est généralement mon mood. Quand je ne suis pas fatiguée physiquement. Parfois, il y a des travaux que je fais sur vous, ça me fatigue, ça me, ça me fatigue physiquement. Mais dans mon cœur, je suis content. Vous voyez un peu. Donc. Euh Je vais me concentrer bientôt Dans bientôt comme disent les enfants Je vais chercher Je vais faire une tasse de thé Après on va descendre manger envie de manger de la soupe ce soir Vous même là vous exagérez souvent hein? Vous voulez qu'on vous montre tout Voilà le nom là Face sur Youtube tu tapes le nom C'est comment avez vous <coughs> qu'on fasse tout pour vous. Hein? pas la paresse. C'est la définition de la paresse, non N'est-ce pas Bon, je vais aller les chercher, on va voir ce qu'ils vont dire. assez difficile de vous adapter à la joie n'est-ce pas vous étiez habitué à souffrir on vous a longtemps convaincu que vous avez besoin de souffrir vous êtes en train de passer dans une ère de votre vie où vous vous habituerez au bonheur nous fonctionnons dans le bonheur nous marchons toujours dans le bonheur et la bonne humeur et pour certains d'entre vous, votre combat, ce sera d'arrêter d'être négatif, de consciemment reprogrammer votre esprit, vos paroles, pour la positivité. Vous n'aurez plus besoin d'un environnement, d'une nourriture particulière, d'une personne particulière ou d'une action particulière pour vous sentir heureux ou bien. Parce que nous serons avec vous à tout moment. Certains ont encore de la peine à croire parce que vous vous étiez attaché à votre douleur. Vous étiez habitué à souffrir et vous aimiez bien l'esprit de pitié qu'on vous apportait. Que les personnes autour de vous vous donnaient. Certains d'entre vous étaient le cliché de l'orphelin, de l'orpheline, de la veuve, de la femme battue. Pour pouvoir grandir, vous avez besoin de sortir de ces clichés. Vous avez besoin de vous élever, d'élever votre conscience. De comprendre que vous êtes maître ou maîtresse de votre destinée. Que vous pouvez contrôler votre pauvreté, en sortir volontairement ou encore devenir riche en claquant du doigt. Car c'est aussi facile que ça. Vos parents et vos aïeux ont eu de la peine. Parce qu'il y avait encore les limitations physiques. Mais aujourd'hui vous êtes exposé à tellement de bonnes choses en même temps. Par exemple, cette vidéo. Il y a 50 ans, vos parents n'auraient pas pu la regarder. Autant de personnes n'auraient pas pu être connectées en même temps à travers le monde, si ce n'est par leur pensée. Mais aujourd'hui, c'est possible. Ceci vous donne une possibilité infinie, des possibilités infinies, de manifester de l'argent. Nous sommes là pour briser vos croyances limitantes. Nous sommes là pour vous permettre de manifester l'abondance que vous savez que vous avez en vous. Vous n'allez plus seulement rêver de votre richesse. Vous n'allez plus voir votre argent qui disparaît dans le rêve. Mais vous allez compter votre or dans le physique. Le bien-être, ce n'est pas seulement pour les autres personnes. Il est temps que vous vous habituez, que vous appreniez comment commander les hanches, car vous avez des hanches. Chacun d'entre vous a au moins quatre hanches. En permanence, vous avez deux avec vous. Lorsque vous avez peur, vous les désactivez. Lorsque vous n'êtes pas conscient et vous ne les appelez pas. Et que vous ne leur donnez pas d'ordre, ils sont impuissants. Maintenant, c'est à vous de savoir comment. utiliser cela à votre avantage. Les paroles de la Bible prennent forme quand vous les lisez, vous les croyez. Et puis chaque matin, chaque jour, vous les... Déclaré sur votre vie Ça c'est le processus de création Vos anges sont comme des employés Ils sont comme des, des hommes à tout faire pour vous Ils ne peuvent pas bouger sans votre ordre Ni votre commandement De même que nous les ancêtres Nous ne pouvons pas apparaître Si vous ne nous avez pas donné la permission Sinon ce serait le chaos total Sinon les gens se permettraient de rentrer De sortir de votre corps De votre vie à volonté Étant donné qu'il y a des lois spirituelles, efforcez-vous, disciplinez-vous, apprenez ces lois, car nous sommes là pour vous les enseigner. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez ces lois, mais vous résistez, vous êtes encore têtu. vous pensez que nous allons faire exception pour vous. Ce n'est pas nous qui avons créé le système. Le système est déjà là. Vous n'êtes que des pions dans le système, donc vous devez jouer selon les règles du système. Vous ne jouez pas, vous, vous souffrez. Donc si vous souffrez, ce n'est pas de notre faute. Certains d'entre vous, vous avez développé des cancers. Oh, pire encore, vos parents ont développé des cancers dû à l'amertume qu'ils ont gardé à l'intérieur d'eux. Et vous avez commencé à pardonner. Vous leur avez demandé de pardonner. Ils ne veulent pas pardonner. Laissez-les. Relâchez-les s'ils veulent venir nous rejoindre, qu'ils partent. Car lorsqu'ils seront, ils auront traversés et ils seront de ce côté. Ah. Ils seront à paix en vivre avec vous et avec eux-mêmes. Lorsque vous penserez à vos ancêtres qui sont morts, arrêtez de penser dans la douleur. Car nous ne souffrons pas. Nous sommes juste en harmonie avec la puissance infinie. Vous voyez ça comme une fumée qui se dissout dans l'atmosphère. La fumée ne souffre pas, l'atmosphère ne souffre pas. C'est un mélange qui devient homogène au fil du temps. Seulement que chez nous, il se fait instantanément. Nous retournons dans nos étions. Vous êtes dans une bataille de pensée parce que vous avez été habitué à croire ce que vous voyez. Et là, nous vous demandons de croire à la fumée. <rire> Qui croirait qu'une fumée existe Vous ne voyez pas le vent, mais vous pouvez voir comment l'arbre bouge. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3. Naître de nouveau ne veut pas dire seulement « Jésus, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. » Tu non. dois renouveler ta façon de voir tout autour de toi. C'est une rééducation. Ton monde doit être repris à l'envers. Tu dois tout inverser. Pour tout comprendre. Mais tu en es capable. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des maîtres. Vous êtes des rois. Vous maîtrisiez la matière avant de venir. Mm -hmm. Oui. Certains vous possédiez beaucoup d'argent. Des châteaux. Beaucoup de domaines. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les rêves en tant que roi. Certains d'entre vous, vous étiez des généraux d'armée. Vous meniez cette armée en bataille. C'est pour ça que vous avez toujours cet esprit de fighter. Le plus vite vous vous rappelez de qui vous étiez, le moins vous serez confus, et le plus rapidement vous allez apprendre à maîtriser la matière. Car ceci est un univers, un système, une matrice. Et vous devez comprendre les règles du jeu. Vous êtes l'un des créateurs du jeu. Vous vous êtes cloné et vous êtes rentré dans le jeu. De temps en temps, vous en sortez la nuit. Vous sortez du jeu. Les initiés vont comprendre. et après vous y retournez ne rentrez pas dans le jeu et vous oubliez qui vous êtes car vous contrôlez ce jeu vous savez comment devenir riche ne vous laissez donc pas alourdir par des petits problèmes par des décepticons comme vous les appelez car ils se sont laissés assujettir par des entités qui sont là pour vous nuire et qui ne peuvent pas vous nuire. Isaïe 54, verset 15, 16, 17. C'est Dieu, c'est-à-dire c'est nous qui avons créé, le forgeron qui crée l'arme. Donc vous ne pouvez avoir peur de l'arme, car l'arme ne vous peut rien. C'est ce que Jésus avait compris, ce qui a permis qu'il n'ait plus peur de la mort. Mourir n'est qu'un détail, pourquoi n'avez-vous pas peur quand vous partez vous coucher? Hmm? Hmm? <rire> ah, vous vous, êtes vous, êtes, vous vous êtes laissé emporter par le système. Vous avez tout oublié. La mort n'est qu'un sommeil un peu plus long. Ou encore, les conditions du jeu sont un peu plus compliquées. Même pas compliquées, juste différentes. Quand vous sortez de ce jeu, vous ne revenez plus par ici. Vous prenez l'autre sortie. Dans un autre corps, dans un autre monde, dans un autre, dans un autre portail, un autre monde. Quand vous entrez dans l'avion au Cameroun et vous sortez de l'avion en France, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes mort au Cameroun et vous êtes né en France. Ça, c'est de la spiritualité pour les plus profonds. Vous mourrez à tout moment et vous renaissez à tout moment. D'ailleurs, vos cellules se régénèrent. Tous les 180 jours, on a un nouveau corps. Ne croyez pas que la femme ou l'homme que vous étiez, il y a de cela deux ans, est encore là. Non. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort. Nous sommes encore plus puissants quand nous sommes morts. Contrairement à ce que vous pensez. Si vous saviez cela, vous feriez plus appel à nous, vous saviez <rire> mmh. Parfois ça nous plaît, ça nous amuse de vous regarder. Et de vous donner des petits détails par ici. Et parfois c'est difficile de trouver des personnes qui vont parler, comme celle qui le fait actuellement. Parce que votre esprit est fermé à notre vibration. Relaxez-vous. Certains vont gagner à l'euro million cette année. Hmm. Tout se passe dans la tête. Là, vous m'écoutez, vous écoutez cette jeune femme, elle n'est pas dans votre chambre, elle n'est pas dans votre salon. Mais sa voix, c'est-à-dire son esprit, est avec vous tous les jours. Pourquoi vous avez besoin de notre corps physique pour communiquer avec nous? Vous parlez à des gens sans les voir. Vous utilisez le prétexte d'avoir un téléphone. Mais le fait, c'est que vous parlez avec les esprits de ces personnes. Pourquoi lorsque notre corps tombe, vous arrêtez de nous communiquer des messages? Nous n'avons pas changé. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Très souvent, si vous écoutez sans trop bavarder, vous aurez des réponses bien plus profondes que vous n'avez même pas osé poser à quelqu'un avant. Des réponses aux questions que vous n'avez pas osé formuler. Nous vous les donnerons. Parce qu'en ce moment, elle ne pense pas par elle-même. Nous, nous, nous lui soufflons des idées, des vibrations, pour vous répondre. Ne vous inquiétez pas, nous vous voyons. Nous sommes dans votre salon. Nous savons qu'il y en a ici, vous êtes là pour vous amuser. Ne vous inquiétez pas, nous vous voyons aussi. Les personnes qui ont besoin d'être délivrées le seront. Là, nous parlons aux entités des ténèbres. Elles seront délivrées. Cette femme va accomplir sa mission. Car il y a plus qui arrive, plus de personnes arrivent. Plus de personnes verront les rêves de générations s'accomplir dans leur vie, dans cette saison. Ce que vos grands-pères ont rêvé pour vous, vos grands-mères ont rêvé pour vous, vos parents ont rêvé pour vous. Nous vous déclarons que la saison est arrivée. Vous devez vous aligner avec ce que vous avez demandé. Car beaucoup d'entre vous vous dites vouloir quelque chose. La minute d'après, vous parlez contre la chose. Il n'en est pas ainsi. Nous avons besoin de votre foi pour agir. La porte d'entrée que nous avons dans votre maison, C'est votre foi. Bon, elle demande la permission de partir, de sortir. C'est super. Bon, vous avez suivi ce qu'ils ont dit. Croyez, ne croyez pas. Je m'en fous. <rire> M'en fous. Ceux pour qui ce message est adressé l'ont reçu. N'ayez pas peur. Bon, je vais aller manger. Un eat. Venir manger avec moi, par contre, dans la salle où on mange, je ne vais pas bavarder. Donc, ne vous attendez parce que je sois dans, en train de faire un direct pour là-bas et je bavarde. Je serai en train de manger. Voilà, et vos questions qui n'ont pas de sens, que ça signifie quoi? Je ne vous répond pas. Laissez-moi tranquille. Si j'aime mes colliers, merci Ok hmm. Je vous ai montré mes, mes ongles Que j'ai fait aujourd'hui Vous avez dit que vous voulez Faire le direct de 24 à hmm. Ah, J'aime mon habit aujourd'hui là Vraiment Mais c'est vos ancêtres. Ils sont avec vous. Et on ne peut pas les arrêter. Et donc, J'aime mon habitier. Ça me plaît, moi-même. Ça me donne les pieds. Là. Ça me donne les pieds de... Où est mes pieds? Pierre, vous battez, vous mangez. Vous appelez vos, vos grands pères, le grand père David, le grand père David. Est... L'empère David Je vais me l'appeler de ce nom là C'est plus souvent l'appeler Your life no go end in shame If you believe me say amen J'aime bien les Les, les œuvres d'art hein. Regardez ça Ça c'est les formes que j'aime Les fesses de la femme, c'est l'objectif 2023. Les fesses. Je blague. Ouais, c'est Voilà. Oh, c'est dommage. Je vais pas fait mes statuts WhatsApp. Quand il n'y a pas mal, on sait fait mes statuts WhatsApp. My life no go in You believe me? Say amen, amen. Bonsoir, amen. Everything I put my hand go work. My name go open doors. Amen. You hein, Vous know le nom de vos Grand-père grand Ndi. Bonsoir. Grand-père euh, Ndi. Euh... Oh, my pieds me plaisent. Elles. Les angles que j'ai fait là, c'est le helélie. J'espère qu'il y a encore à manger. Il est ça sur la table. Bonsoir. Ça Merci. Je vais vous l'installer, là. Oui, là. Comme ça, je suis tout près de la nourriture. Merci. Il me faut un plat mmh. Moi j'aime commencer par le pain Grand-père Jean Appelez vos grands-pères vous allez me suggérer ce que je vais prendre. Je vais d'abord vous montrer tout ce qu'il y a. Ah, c'est l'entrée. Je crois que je vais commencer par l'entrée. Il y a les sushis. J'ai essayé les sushis Il y a très bons. Les sushis. Ah, l'avocat, je prends toujours l'avocat. Ça, c'est la salade marocaine. Ok. C'était le poulet ou juste le poisson? Je dois manger le poisson. Aussi. Bon, les crêpes, c'est pas mon truc. Euh... parce que vraiment si il n'y a pas le point de résistance là-bas je vois il y, y aura plus la place moi j'aime les sushis on avait rien suggéré c'est comme un couscous non moi il peut pas mal le couscous ma chérie et voilà les sushi j'aime le couscous je suis fort no oh, go and shame amen yeah j'aime bien le solo. Ça mal sur toi, tu vas tu vas lire sur le calendrier des chinois. Voilà. Moi, ça, vois, sushi. voilà, sushi, tu vois. Bonsoir, c'est ça. Soudani, tu connais, faut pas mais les gens qui ont membre au shop ici là, attendez, il me faut. J'aime bien ça. C'est comme le ginger Je crois que c'est du ginger hein. je pense bien. Je vais prendre du ginger avec moi. J'aime beaucoup manger ça. C'est très bon. Voilà. voilà. Donc on continue avec du thon. Le fameux avocat. moi l'avocat est hein. l'avocat peut-être j'ai vendu l'avocat dans l'enfance peut-être pour ça quand j'étais petit j'ai vendu les avocats même aussi les tomate moi vraiment vous, vous avez le dégât là vous voulez me distraire il faut que je ne manger ma nourriture I need to eat I am going to eat c'est bon plaisir. C'est quoi le hummus? Mash Chicken Piece. Ah, on va on bien prendre un morceau de pain. vous dites de ne pas regarder mais bon c'est moi qui ai mis le direct donc laissez moi je vous montre je voudrais bien du brie plateau de fromage je veux le bris pas que le brie c'est par ici voilà I think we're good to go on Fils Game. Voilà. Béni ce repas au nom de Jésus. Amen. On va faire le sushi Même trop le sushi Voilà. Oui, bonsoir, messieurs Mmh, je voudrais du vin blanc, premier. Le vin blanc. Mmh. Du moyen, s'il vous plaît. Merci. Mmh. La reine Fatou. tout. Oui, on ne pleure pas quand il s'agit des grands-parents on ne pleure pas on ne pleure pas merci Ça ne descend pas encore, le vin n'est pas encore venu. Mais mm -mm. mm -mm. pas à petit Guinness. C'est l'estinue, tu fous. On <laughs> va <cười> bien me souiller <laughs> mm. voilà, ici. Voilà, tu me sauves au moins. Tu veux que a pas à petit Guinness? Je ne mange pas bio, je mange. Pour ouais, les jours, c'est là où ça sort de. Oh my god. Louise, tu connais. C'est ça que je mangé, manger, on va me dire grand-père, grand-père, grand-père, grand-père ceci. Laisse mes Camerounais comme ça, là. Je vous aime comme vous êtes. Comment faire les conférences de, de, de Belle et de Lamborghini, là? Vous devez vous préparer, ou? On a des étoiles, des étoiles, cette étoile. Esther, c'est comme ça, c'est vous. Vous fuyez le navire. comment le saumon comme ça là Le saumon cru. Je me un peu dépassé, excusez-moi. Le poisson qu'on n'a pas cuit dans ta bouche, mamie. Laissez-moi comme ça. Moi, j'aime la nature. Alain, tu peux venir jeter ma nature. Un docteur. Vous ne m'avez jamais donné que même 5 francs. Je vais lui manger avec moi pourquoi Voilà mon dernier sushi. Ah c'est la chimamalue. Je ne veux pas l'autre là. Elle va gâter ma bouche. C'est que ne veut pas. Il y a les coquillages là aussi. On fait le citron dedans. seulement l'idée de l'autre Ça ne passe pas. Je vous dis. Non, moi, j'aime manger ma nourriture. J'aime manger. La Bible dit que tout ce que tu fais, fait bien. Mm -hmm. Everything you do, do it well. Mm -hmm. Il faut regarder la place de l'autre. Tu veux, tu, veux, tu veux le réchauffer, tu veux que je chauffe, le semon et te donne. On ne peut pas même pas d'abord. Hmm? Il y a un de ces petits au Bénin qui a pris ma photo et l'a mis sur son profil. Mais si vous parlez avec quelqu'un qui est au Bénin, ce n'est pas moi. Je vous là Tu veux me dire le juge, mamie? Je ne vais pas me servir coup, pardon. Je ne vais pas me distraire. Merci la fille d'Erysia, merci beaucoup mon bébé, tu es gentil. Voilà les, les grandes personnes qui me regardent, la personne a dit bon appétit depuis ma chérie. Ta mère t'a bien éduqué, vraiment. Mmh. Voilà, on a fini avec la première partie. Oh my god, le gâteau c'est tellement juif. C'est tellement jouissif. Je dois regarder ça pour la fin. Regardez comment c'est beau, c'est onctueux. Bonsoir. On s'est en fait le matin. Non, ok. Euh, là c'est la loco D'accord. La loco. Camerounais, des petits camerounais villageois là. Mais c'est vraiment l'odeur de la c'est... Suprême de volaille à la crème de champignons. Jesus. Avec le filet de thon. C'est celui-là qui était intéressant euh, Tadjatel avait les, les, les, oh, les champignons J'aime bien les champignons Oui, merci Vous êtes gentil Financièrement là seulement le nom de ça, ça me donne envie. Merci. Il y a un peu de riz, un peu d'alcool. Merci. Maman, la bouillie de riz là, c'est le dessert. C est, c est, on met le sucre dedans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, oh, d'accord. Est le moton Le nom est où bœuf est là-bas oui. Le poulet Mettez-moi du bœuf alors Et un poulet Merci Voilà love this game. Voici ah, les vraies choses qui commencent. jusqu'on qu'on commence les vraies choses. Avant, ah, on s'amuse. Vous pouvez partir si si j'ai fatigué, moi, et m'en ai. le ce repas, au nom de Jésus. Amen. C'est beau, hein mmh, les champignons sont délicieux. Merci. Tout qui a passé le sel, La sauce, la sauce oh my god la sauce aubergine là c'est bon la sauce aubergine là c'est bon on mmh, mmh, est repartir juste ça mmh, avec la loco merci beaucoup nous souhaitions bon appétit nous de réfléchir sur la nourriture c'est fou hein 100 personnes restent pour me voir manger vraiment pour vous là c'est grave vos que ceux qui ne me disent pas bon appétit là. Alain, tu ne peux pas venir faire le doc, Israël. Tu ne peux pas venir faire le doc. si c'est la une mmh. ta fille disque le téléphone avec toi mmh. maman pour vous je vais gagner La sauce au Bégin, là, est très bonne. Je oh. mm -hmm. mm -hmm. vais encore chercher la sauce au mm -hmm. bon, attendez, on va goûter euh, le poulet. On va voir. Mm -hmm. Maintenant, c'est saisonner, mais il n'y a pas de sel. Il y a beaucoup de sel. Lui. Je vais chercher du jus d'orange, j'arrive. attendez non, vous m'attendez. Il a bien, on va encore prendre la sauce avec le, avec le mouton. Attendez-moi, il arrive. Une... Gombo. <rire> le mouton c'est la maman le goût de chat regardez comment la fumée fait Antoine Boussin, j'ai monté et j'ai parlé Alain, il sait que ce tu c'est que tu allais aller à l'église. Il ne peut pas sortir avec toi, Alain. C'est comment avec toi? Hein? Je me sourire Je vais lui demander maintenant le passé pour rentrer avec Mais j'en suis là. Je n'étais jamais consulté, tu as compris Je n'étais jamais consulté. Descepticon. Même le plat, c'est si ton argent de consultation ne peut pas payer ça. Tu as compris Donc, Ce qu'il mange ici sur la table, si toi tu me payes la consultation, ça ne peut pas payer ça. Tu as compris La jalousie n'est pas bien. Hein. Vous avez dit qu'ils vont sortir. Enfin, tu vas rester là, le direct si tu vas me voir manger. Donc, hum? pourquoi que tu aies marché ce soir-là, ça va bien t'énerver. Vous avez dit qu'ils sont sur ma page, ils sont cachés. <rire> On voit ton teint, ça énerve. Bouto, merci. C'est ça que je suis belle. Mon teint est bien. Je connais. La souffrance ce n'est pas bien, parce que ça rend et gris et jaloux. Tu, tu peux te marier à un riche héritier, tu fais tes vidéos sur Facebook, au mieux on m'a dit que manger le argent. <rire> et vous, manger votre votre je vous êtes faussé, et deux faussé À préparer ça, parce oh mm -hmm. que vous êtes pauvre et écrit, c'est pour ça, Ne vous en veux pas. tu n'importe quoi, tu crois que ça va m'empêcher de manger hum? ça va m'empêcher de manger il mange non. voilà comme ça la vie comme ça la vie qui seront après vous non? Oh, est pour un peu le vent. pour que ça descende un peu. Oh my god! Je vais créer l'application qui fait qu'on envoie la tu par le téléphone. Comme ça, certains pauvres vont profiter aussi. Il y en a que ça, c'est votre quotidien. Vous mangez ça tous les jours. Et vous êtes dans mes directs. Vous ne manquez pas. Mais il y a les pauvres ici. Pauvres, aigris, jaloux. Moi, j'aime manger. J'aime manger. Mmh. Oh, je veux en Dieu, mange. Allez. Là, le mouton là me plaît. Hein. Alain, je crois que y bicé comme tu as dit là. Il n'y aura pas la place du flamme. Il n'y aura pas la place du Bissé. L'équipe de la CAF est ici là. Depuis deux jours, je les vois. Est-ce qu'on organise la Coupe d'Afrique quelque part? Là? Ce sont des on néons, l'écrit dessus, c'est craf. 6 mars. Nice. Bonsoir la reine Elisabeth Bienvenue, à toi Bonsoir toi tu me regardes manger. Comme Angambaï son chien. Comment organiser les événements Les cayennes là. Et voilà, nous tu comme ça. C'est vachement délicieux. <coughs> Bouto, tu prends du boulot, je suis à table. t'en manges. d'Afrique c'est ici hein, je comprends comprends. Est-ce qu'il y a de qui là ici Je me demandais bien ce qu'ils font ici. Bon, c'est un hôtel c'est pas comme ici Bonsoir, la reine Sandra. Assois-toi, toi Tu as compris Tu Ça, c'était du mouton. Mon pain n'est pas pimenté. Mais sur la table, il y avait du piment. Bonsoir, le fils de grâce. Vos enfants m'aiment beaucoup. Ouais. Vos enfants m'aiment beaucoup. Parce qu'on se connaît. Moi, là, on se connaît. Euh, voilà, C'est vous que vous doutez encore un, un peu. Et si vous demandez à vos affaires, ils vont vous dire. Mmh. Mmh. Vous savez quoi mmh. Si moi, j'étais à distance, je me voyais manger, ça que j'aurais envie de manger. Parce que je donne le goût. Je donne le goût des chats. Je vais sauter, le ventre de là, ça va descendre. Il faut l'espace du défis. <rire> oh my god. Oh my god. Le dessert que j'ai mangé ici hier, maman, c'était succulent, j'ai même peur d'aller prendre le dessert ce soir. Quand une femme a ses ongles comme ça là, c'est bien pour toucher, c'est bien pour toucher le verre, elle fait un peu comme ça. C'est comme, comme ça que tu peux voir la valeur de tes ongles. <rire> ça c'est des choses des femmes hein. vous assure. ok, c'est terminé, la troisième étape on va aller lancer la troisième étape Ah, c'est quoi toi, Emmanuel. Dieu est parmi nous. Merci beaucoup. C'est juste ce jeune homme qui m'a servi hier. J'ai vu son prénom. Je regardais encore aujourd'hui, je, je me rends compte que c'est le même. Comme tout le monde a le cachnet ici, là. Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas me descendre. Mon charisme ne vient pas de toi, tu as compris. Même si j'ai mangé l'escargot, même si j'ai mangé la chenille, j'aurai toujours mon charisme. Tu as compris, non Soit tu es quelqu'un que tu as en main, tu es caché quelque part. Tu n'oses pas te pointer. Quand tu te, te dis, je sens ton énergie aigrie. aigrie. Tu as eu du succès avant que tu es tombé. Tu peux venir que dans les directs comme ça, là, pour essayer de te faire voir. Qu'est-ce que tu veux mmh. Vous avez demandé un jour que je fasse le direct de 24 heures. Vous pouvez partir à la maison et me laver. Vous serez au direct avec moi. Je ne m'en jamais, vous serez là. Les bosser mesdames mes dents, vous savez, Quand ta chance est activée, tu peux être sérieuse dans un resto comme ça. Un homme riche vient. Regardez. C'est comme les serveur, là. Mais voyez, non. Un homme revient, il, il te voit, ton étoile est activée, il te voit, il t'aime seulement. Il te prend, il te sort d'ici comme ça. là. Ta vie change seulement, une fois, ta vie change. Parce que vos mains n'ont pas travaillé sur vous. Même moi, ma mère n'avait pas travaillé sur moi. Moi, je vais bien. Bonsoir la chinoise. Ma mère n'avait pas travaillé sur moi. comme si vous étiez à la table avec moi. On mange une table des commentaires. Après les commentaires, nous tapons. On va voir qui a gagné le combat. La, la faveur, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Ton milliardaire te prend comme ça, ce n'est pas que tu mérites Ce n'est pas parce que toi tu as aussi l'argent. C'est même parce que Tu lui plais, tu es aussi comme ça là Il te plaît aussi donc, je sais pas quoi il peut dire Avec toi il se sent bien Comme ça pour rien Si la reine Elisabeth, comment tu es gentille mmh. Les gens qui vont venir me voir dans mon direct, c'est soit de manger, ma notion, ça les nez, puis commencent à m'insulter. C'est pas la malédiction que tu as déjà cherché. J'ai un enfant qui marche au quartier, il dit que maudissez-moi, maudissez-moi. Vous oh, voyez, manger, dis que bon appétit quand même. Et une tenue qui a été conçue et mise en place au, au hasard. Vous m'avez vu danser tout à l'heure, non? On a la même couleur de vénine. mais C'est super. Je vais serrer le col, je vais partir par le dessert. Il y a des grands pots de fleurs ici. On a les idées de décoration pour la maison. Il les grands pots de fleurs. Je vais pas si je On y va. On va me porter oh, pour me déposer dans ma chambre après. Oui, ils ont fait le flanc ce soir. Yes. J'aime beaucoup le flanc. Le flanc d'hier, là, j'ai trop aimé. Il me faut manger des gâteaux aussi. si c'est la chimamilue. ah, Aïe aïe aïe. C'est la mort de ça. Hier j'ai goûté un crânant. Aujourd'hui là, il était une crâne pas tout ça. allez bien prendre la tarte aux pommes. Et prends quelle tarte Il y a la tarte aux amandes. <rire> Vice proviseur. Je <rire> ne pas ce que tu fais dans mon direct. tu es encore <rire> ouais, là. Ouais, Seigneur. Quand il vous voit ici, là, Tu que le ta gouverne, il ne souffre pas. Quand tu ne souffres pas, tu n'as pas besoin de me dire que tu ne souffres pas. Tu sais que tu ne souffres pas. Viviane dit, oui, il faut seulement essayer. Un jour, tu peux m'avoir. On prend laquelle Au yaourt, la tarte au yaourt, bien aux pommes. J'ai mis la tarte aux pommes, parce que ça fait un peu de matière pour manger avec le flan. Je vais laisser la tâte au petit, petit gâteau au yaourt, Mais il y a autre chose que je veux. Le petits gâteaux-siches, j'aime bien ça. Avec des fruits. Des mini cakes. Est-ce que ce sera bon? Il n'y a pas pas beaucoup. Je si ne pas bon. Je vais pas jeter. Oh là là, il y a la mangue. Il y a de la mangue. On va prendre un plat. Excusez-moi. Merci. On va rajouter. il y a le... la mangue on prend aussi là la... j'aime pas trop les fruits secs là oh my god j'aime trop la mangue j'aime 10 mangue pour mettre tout ça voilà voilà mon problème Je vais d'abord déposer ça sur la table et je reviens. Je vous ai montré mes ongles, non Vous savez que je vous montre tout sur la page, sinon. Oh my god, franchement. Ah, c'est le premier que je commence. Le flanc, le flanc, là, c'est trop c'est Ça. Je bénis ce dessert au nom de Jésus. Que ce dessert m'apporte la paix. Je le disais bien au nom de Jésus. Amen. Vous devez voir mon visage quand je mange ce flanc. Je sais pas pourquoi je vous impose des choses comme ça. Non, regardez quand même mon visage. Il y a du fromage, il y a du beurre dedans, il y a du, y a du lait dedans, je sais même pas ce qu'ils ont mis dedans. Je pas que caramel seulement. C'est un peu le caramel ma chérie. Mmh. Mmh. On met ça, on met l'amour. Je fais la boisson avant elle faire l'amour. Je choisis pas un des deux. Mmh. Mmh. La mangue est bonne. Non, demain c'est votre tour. C'est justement. C'est de ça qu'il est question sur cette page. Vous croyez que vous dites chaque jour que vous, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci. L'attend ben, pour vous demain. Hum. le dessert si on met l'amour. Hein. moi d'abord ça va aller faire l'amour. Oh my god, this thing is so nice. Mm. <coughs> Je suis conscient que vos enfants sont là. Excusez-moi les enfants. J'ai parlé de faire d'amour, non? Vous connaissez ce que vous avez dit? Mmh. Bon, j'ai écouté le gâteau qu'il y avait là-bas. Voilà le gâteau que j'ai. Vous voir ce comment ça. pas dormi c'est c'est c'est comme si tu vivais ça avec moi le flanc c'est spécial c'est comme si le gars qui faisait ça il était amoureux et en faisant il, son cœur est tombé dedans. Après, il a dit Oups, il a pris encore, il, a, il a mis l'a il a remis dans sa poitrine. Et c'était trop tard, il avait mis l'amour dedans. Et chaque bouchée est toujours bonne, je vous assure. le <laughs> Il I... est une h Monsieur Alenka, tu es en train de regarder. Hmm? C'est trop bon, mais, mais, mais hier, j'ai fini mon plan avant de manger autre chose. Je ne veux pas m'empêcher A chaque fois qu'il met ça dans ma bouche, ça m'a tendu le cœur, ça m'a douci. Je crois bébé. Franchement, j'ai honte de manger ça devant vous, je vous assure, c'est trop bon. Ça c'est la tâte au poumon. Mon visage change, c'est que c'est plus agréable. Tu attends la prière Florian Il n'y a pas d'esprit pour prier. Il faut que vous ça, ça douci le visage. Il va vous embêter. Si Angel d'or, Amande, vous me forcez à prier pour vous, oui. Et Wanda. Oui. Ne me forcez pas. Je suis en train de manger. Je les ancêtres connaissent déjà. Il y a à parler pour eux. Attendez. C'est moi jouer de mes essais d'abord. Personnes que vous pensez qu'ils ont l'argent là, ils vivent sur la carte des crédits. Vous savez que vous avez plus de cash que certaines personnes. Vous savez ça. Ils n'ont jamais en cash 5 000 dollars ou 10 000 dollars. Mais sur la carte de crédits, ils ont 100 000 dollars. Vous comprenez L'affaire là c'est le jeu Il faut jouer le jeu Je crois qu'une serveuse qui a cassé quelque chose On va peut-être lui crier dessus Un bon florian c'est comme un ange souvent je prends l'apparence d'un ange souvent bien dans le rêve m'arrive souvent je prends l'apparence d'un ange ah, vous êtes tous des tricheurs les sept chiquons ne font pas la direct aujourd'hui. Non, mais vous là qui n'avez pas mangé, vous êtes tricheurs. Vous n'avez rien fait, on dit que vous êtes tricheurs. le dessert, c'est là Dans cette cuisine, chacun a pris son boulot au sérieux. Le pâtissier a pris son boulot au sérieux. Celui qui a fait fou le blandin a pris son boulot au sérieux. Celui qui a servi le vin a pris son boulot au sérieux. Chacun. Nina, tu aimes? Moi-même, je t'aime. Il n'y a pas pour finir tout ça. On met la clé sur le et Il est encore un peu le dessert. Si vous voulez, vous pouvez venir prendre ça. Qui veut ça? Donc quand il mange ma nourriture, tout le monde me dit toujours ça, que quand je mange, je donne envie de manger. C'est vous qui faites semblant sur vos choses. Qu'elle fait quelque chose. Si j'aime un produit, j'aime un produit, tu vas aimer. Je demande là pour toi hey. on se connaît je te dois quelque chose maurice je te dois quelque chose quand il va finir me lever ils vont me donner la facture c'est toi qui vas payer et hey, maurice hum. Hum. en parlant de facture pourquoi oh, qu'on monte je n'aime pas trop m'attarder ici là. Je On va dire à demain matin. Monsieur Emmanuel, il fait des notes. Vous avez un numéro de ma chambre. Vous allez tout juste. D'accord. Mmh. Merci, merci. Hier, yeah, j'ai passé... Ah ouais, hier, c'est vrai. vrai. Je me disais le matin, j'ai fait ça et j'ai oh, oui. rejoint. Merci. Okay. merci. Pardon. Ah, merci, c'est gentil. Thank you. J'ai bien envie de prendre mes raisons pour manger dans ma chambre. Merci, bonne soirée. Je suis dans hum. le pays des éléphants. Regarde. Florian, Florian, tu vas partir. <rire> Le jour où vous allez venir chez moi, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de partir dans le 5 étoiles. Parce que beaucoup d'entre vous ne J'ai bien envie de monter mon coucher. Là il a que bon des bon gens. Bonsoir. ils viennent du resto. donnez-moi un peu. Donnez-moi 10 minutes. Assume. Bon, je vais vous laisser Oh my god, il y a un gars aussi Regardez-moi le gars qui rentre là Vous voyez les filles <rire> Bon, je vais vous laisser Je vais rester ici même peut-être 30 minutes avant de partir je ne comprends pas.